Psaume 93, Vulgate 92 Le Seigneur est roi, il est revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès l'origine, tu es dès l'éternité. Les fleuves élèvent, ô Seigneur, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs flots retentissants. Plus que la voix des grandes eaux, des vagues puissantes de la mer, le Seigneur est magnifique dans les hauteurs. Tes témoignages sont immuables. La sainteté convient à ta maison, Seigneur, pour toute la durée des jours.